Voici trois nouveaux mots compliqués en français. Le premier, mangeoire. Une mangeoire. C'est le récipient dans lequel mangent certains animaux, notamment les oiseaux. Il faut faire attention à bien mettre un E après le G. Le deuxième mot, architecte. Un architecte. C'est la personne dont le métier consiste à créer des plans de maison ou de bâtiment. Troisième mot. C'est un verbe qui signifie passer quelque chose à l'eau bouillante ou brûler quelqu'un avec un liquide bouillant. Ça commence par un « et » et il faut penser à mettre deux « l ».